Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes amateur d'œufs et également de cuits œufs. Alors, c'est important parce que c'est un tout petit électroménager. Alors, oui, une, une vidéo consacrée à un cuieux, c'est parce que c'est pratique. Et ce n'est pas simplement un cuieux. tout simplement. C'est également, ils appellent ça chez Solis. Ici, on va étudier le Solis, mais il y en a plein d'autres. Ils appellent ça « Egg Boiler and More ». Alors, on peut faire quoi dedans On peut cuire deux œufs de trois manières différentes. À la coque, mi-cuit, mollet ou dur. Alors l'idée c'est simplement d'économiser un petit peu d'eau, ça va beaucoup plus vite et ça vous évite d'avoir une casserole qui boue, de mettre l'œuf dedans, de compter, il fait tout tout seul. Autre chose, deux petits ustensiles, ça vous permet de faire une petite omelette, si vous le souhaitez pour une ou deux personnes, c'est également une économie, et également un petit cuiseur vapeur. Alors on va tester tout cela, c'est parti. Alors dans notre cuiseur à eau multifonction, c'est très simple, hein on peut cuire jusqu'à 7 œufs en même temps avec un seul gobelet d'eau, comme je vous disais, économique. Donc, je vous montre. On va commencer par mi-cuit. Donc, vous mettez le gobelet, toujours utiliser un gobelet complet dedans, pas plus. Vous percez l'œuf, ça évite qu'il se fissure de trop. Ça peut arriver qu'il se fissure. Voilà. Donc, trois positions. La position ici, pour eux à la coque, ici on le veut mollet et cuit dur. On va démarrer mollet. Tout ce que vous avez à faire, c'est donc percer l'œuf, mettre l'eau dedans, vous appuyez. Et vous attendez qu'il y a un signal sonore quand la cuisson a terminé. Voilà, il a terminé. Alors on va lever. Vous voyez, écartez bien votre main. Je vous conseille de le plonger rapidement dans l'eau. En fait, ça arrête la cuisson. Donc maintenant, on va tester s'il est bien mollet. Alors ensuite, tout dépend évidemment de la qualité des œufs qu'on prend. On va voir si le test est convaincant. Un blanc, cuit ici, et vous avez un jaune bien coulant. N'hésitez pas à mettre cela sur vos salades. Donc, deuxième test que nous allons faire dessus, l'œuf cuit dur. C'est parti. Voilà, on a remis un gobelet d'eau à l'intérieur. On reperce pour éviter les fissures. On met ici à la température maximum. C'est parti, la petite lumière s'enclenche. Et on vient refermer. Précis, rapide, c'est l'avantage, et sécurisé, c'est l'avantage d'un petit cuilleux, d'un petit QE multifonction. Voilà. Voilà. C'est parti. Je les plonge toujours, où vous voulez passer sous le robinet. Ça interrompt, donc comme je le disais, le, le temps de cuisson. Vous pouvez également prendre ceci le lever et le passer sous le robinet. Donc maintenant, on va le laisser refroidir et on va voir si la cuisson est réussie. Juste après ça, on va le laisser refroidir et nous allons maintenant lancer l'omelette avec le petit cuiseur vapeur. Vous allez voir le résultat que ça va faire. Voilà, pendant que l'œuf refroidit, j'ai préparé ici une petite omelette. On est, comme je le disais, sur des petites quantités. Alors, on a fait ça pour la démo, mais comme ça, vous le voyez plus rapidement. Vous pouvez mettre un petit peu de matière grasse si vous aimez, bien évidemment. Alors, vous venez délicatement posé ici à l'intérieur. Pas besoin de mettre plus qu'un gobelet d'eau à l'intérieur du réservoir. Ici il nécessite des temps de cuisson différents, un peu plus, un peu moins selon vos goûts également et selon les légumes que vous allez mettre. Ici, on va faire cuire l'omelette. C'est parti pour un temps de cuisson. On va lui demander pas trop cuit. Ça, avec le temps, vous apprendrez à vous en servir. On va refermer le couvercle. Oui, vous voyez que c'est extrêmement rapide, très facile à utiliser. Alors, on nous demande souvent, est-ce que ça va au lave-vaisselle Vous pourriez le mettre au lave-vaisselle, mais franchement, on n'y voit pas d'utilité. Les petites coupelles en plastique peuvent aller au lave-vaisselle, mais pour le reste, simplement vous passez avec de l'eau claire un petit peu de savon, des petites traces de calcaire dans le fond, vous avez des produits pour détartrer, ou un peu de vinaigre pour avoir ça très facilement. C'est parti pour la cuisson de l'omelette et du petit cuiseur vapeur. Voilà, pendant que ça cuit, à cet endroit-ci, on va tester si l'œuf est bien cuit dur. Oui, l'avantage de ces QE, c'est que c'est vraiment rapide. Comme je le disais, facile, économique. Ça a un prix souvent très, très sympa. Ça existe en plusieurs marques et également plusieurs nombres. Un, Vous avez un, deux œufs. Je conseille évidemment un petit peu plus grand. C'est plus facile. Alors, voilà, pour vos petits déjeuners, très, très facile à utiliser. On attend le résultat de l'omelette. Voilà. Alors selon vos goûts, on peut continuer la cuisson, interrompre. Donc veillez bien, voilà, à toujours bien vous écarter. Ça reste de la vapeur. Auriez-vous pu imaginer que dans un cuit où on peut mettre cette œuf, vous pouvez également cuire à la vapeur vos petits légumes et vous faire une petite omelette. Alors on peut le prendre et mettre dans l'assiette. Voilà. Ensuite, regardez. On peut avoir une omelette bien cuite, baveuse, on fait absolument ce qu'on veut. Voilà, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Solis de nous avoir prêté ce cuit -e. Voilà, petit... Cuit vapeur, petit cuit omelette, également cuit œufs. trois fonctions de cuire les œufs, c'est rapide, facile et économique. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus d'informations sur ce produit, c'est dans la description, vous vous en doutez. Plus d'infos également en magasin auprès de nos vendeurs et également à moi qui suis en magasin. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook, nos tableaux Pinterest pour plus d'informations et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao